Je souhaiterais euh, à l'issue d'un du, du week-end un peu chargé euh, on a géré beaucoup d'urgences à l'hôpital, euh, pousser un coup de gueule euh, suite euh, aux récentes révélations gouvernementales au travers de certains journaux, puis aux récentes déclarations euh, ce jour de, de Monsieur Macron concernant encore une fois euh, l'hôpital euh, public qui euh, s'est attardé euh, comme de par hasard devant l'hôpital Rothschild à Paris pour euh, nous expliquer euh, avec sa, son habituelle condescendance euh, que les problèmes de l'hôpital n'étaient pas un problème de moyens ou de financement mais un problème d'organisation, n'est-ce pas Quand on sait euh, le courage, euh, le dévouement... Euh, l'organisation qu'il a fallu pour gérer cette crise du Covid-19 qui est tombée justement sur nos hôpitaux au printemps dernier, alors même que le gouvernement a failli dans sa mission de protéger la population. Ces, ces nouvelles remarques et annonces de notre président ont toutes les raisons de nous révolter. Et d'ailleurs c'est tellement un problème d'organisation que ce soir à Paris on, apprend, on entend des professeurs de réanimation nous dire qu'on retombe dans la crise du printemps donc les leçons n'ont pas été tirées de ce qui s'est passé au printemps et les responsabilités ne sont pas à chercher au niveau des soignants qui font ce qu'ils peuvent sur le pont de l'hôpital mais sont plutôt à chercher du côté de nos gouvernants et de nos instances hospitalières qui ne sont pas foutus d'organiser correctement les soins. Et on voit bien à Paris, une nouvelle crise se prépare à la PHP. Les soignants sont encore en première ligne, les soignants sont encore en difficulté. Et finalement, tout le monde se rend bien compte que le Ségur de la Santé, euh, qui a été monté de toutes pièces par euh, Olivier Véran suite à la défection euh, de Madame Buzyn, n'a pas résolu euh, les problèmes. On a fait du saupoudrage de mesures on a fait croire qu'on avait revalorisé euh, les, les soignants, alors qu'on a juste finalement rattrapé euh, le gel de points d'indice euh, de ces fonctionnaires qui étaient gelés depuis plus de dix ans, avec une perte salariale euh, qui était. Euh, effective et qui s'est cumulée au fil des années et pour terminer finalement par une revalorisation assez modeste qui ne permet même pas aux soignants français d'être euh, autant payés que euh, il le serait dans des pays européens voisins comme euh, le portugal par exemple qui n'est pas un, un pays qui est un fleurant de l'économie mondiale n'est ce pas nous sommes dans un pays riche et nous avons largement euh, de quoi euh, rémunérer correctement les soignants et ça permettrait d'éviter chaque année l'abandon de nombreux de nos collègues et la désertion des effectifs au niveau de nos hôpitaux et donc M Macron est venu parader encore une fois devant l'hôpital Rothschild où sa femme avait d'ailleurs été opérée pour nous expliquer finalement que et encore nous culpabiliser en nous disant que le problème de l'hôpital c'est nous finalement, c'est les soignants qui sommes mauvais, nous sommes mauvais, nous ne savons pas nous organiser euh, et nous ne savons pas gérer euh, les choses. Et effectivement, euh, puisque le gouvernement culpabilise les soignants, ben, il n'y a pas de raison qu'il ne culpabilise pas aussi la population. Et cette semaine a fuité une nouvelle qui m'a euh, qui m'a retourné et qui m'a bouleversé de rage en fait c'est cette volonté qu'a monsieur véran et monsieur Macron de privatiser l'accès aux urgences de nos hôpitaux publics et c'est vrai que nous naïvement on aurait pensé finalement que notre gouvernement puisqu'il y avait manifestement un problème aux urgences il y a un problème d'accès il y a un problème d'organisation, mais qui est un problème lié à un manque de moyens et de personnel. Il y a des problèmes d'accueil des patients, d'attente aux urgences, euh, des séjours qui sont très difficiles pour les usagers, c'est vrai. Et nous, dans notre grande naïveté, euh, qu'est-ce qu'on aurait imaginé, attendu finalement de notre gouvernement face à ce problème ben, Peut-être d'augmenter euh, les moyens, les personnels, les ressources. Euh, les services de post-urgence, qui sont un problème important, puisque une des grandes euh, difficultés des, des médecins urgentistes, c'est de trouver une place pour leurs patients en sortie du service d'urgence. On aurait pu euh, espérer qu'on améliore les réseaux euh, ville-hôpital, qu'on redonne un peu de dynamisme à la médecine de ville, qui est la grande oubliée, ne l'oublions pas, euh, de ces euh, les accords euh, du euh, Ségur d'organiser des euh, services d'urgence de ville qui pourraient en amont faire le tri euh, des patients et mieux organiser les flux des patients au niveau de nos euh, hôpitaux. On aurait pu euh, aussi imaginer dans notre grande naïveté finalement euh, que le gouvernement allait supprimer le numerus clausus. Je vous rappelle, moi j'ai commencé mes études de médecine il y a plus de 20 ans maintenant, on nous parlait déjà de la pénurie de médecins qui allait survenir l'époque où nous sommes, et il faut bien savoir que dans les 5 et 10 ans à venir, et là les chiffres sont clairs là-dessus, il va y avoir un très grand nombre de médecins généralistes et de médecins en général qui vont partir en retraite et qui ne pourront pas être remplacés car nous n'avons pas, depuis toutes ces années, formé suffisamment de médecins. Et Madame Buzyn, lorsqu'elle était en fonction, dirons-nous, euh, a promis sur tous les plateaux télé, sur tous les journaux, euh, et tellement à l'envie, répété à l'envie euh, que le numerus clausus euh, avait été euh, supprimé. En fait, il n'en est rien, malgré tout ce que vous avez pu entendre et tout ce que vous pouvez croire sur ce sujet. Et je suis très bien placé pour vous, dire, pour, pour vous le dire, parce que je suis professeur à la faculté de médecine de Besançon et que par ailleurs, euh, mon fils, cette année, a eu le concours de médecine, et il était parmi les 220 et quelques euh, étudiants qui ont eu euh, la chance, finalement, de pouvoir accéder et poursuivre euh, leurs études de médecine à Besançon. Et c'est la même chose dans toutes les villes de France. Donc quand Mme Buzyn et M. Véran, et par voie de fait M. Macron, vous annoncent que le numérus clausus a été supprimé, c'est un mensonge. Le gouvernement, le, gouvernement, le numerus clausus, n'a pas été supprimé. Et on n'a toujours pas pris en considération euh, le problème démographique grave qui va se dévoiler euh, dans les, euh, les années qui viennent et qui va se traduire par une aggravation de l'accès aux soins de proximité. On le sait, euh, il y a beaucoup de zones de non-droits sanitaires, parce qu'on nous parle beaucoup de zones de non-droits euh, liées aux incivilités, mais on ne parle pas tant que ça des zones de non-droits sanitaires qu'on retrouve dans nos campagnes et qu'on retrouve dans nos villes, dans les banlieues en particulier, les, les zones où les, la population est la plus pauvre et a le plus besoin de ces soins de proximité. Alors non, le gouvernement n'a pas fait ça. Le gouvernement sous Madame Buzyn et Monsieur Macron a créé un numéro vert. Il a créé un numéro vert pour vous expliquer comment et pourquoi, surtout, ne pas aller aux urgences. Le gouvernement, sous M. Véran et M. Macron, n'a pas euh, répondu à nos attentes. Et cette semaine, il vient d'inventer un nouveau stratagème pour vous dissuader d'aller aux urgences, qui est de vous faire payer votre séjour aux urgences, un forfait, dont le montant est actuellement affiché à 18 euros, mais qui vous sera facturé si vous n'êtes pas hospitalisé suite à votre séjour aux urgences. Quoi de plus cynique que cette décision face à la situation que nous connaissons, à la fois celle du Covid-19 et à la fois face à celle de la crise économique? qui nous attend et qui est aggravé par euh, cette crise du Covid-19. Et cette situation est très grave, c'est pour ça que je souhaite intervenir ce soir, euh, alerter la population si besoin l'était, euh, éveiller les consciences et euh, inciter les gens à réfléchir sur cette question, car ne vous leurrez pas euh, ce qu'ils nous ont donné au travers du Ségur, les quelques mesurettes qu'ils nous ont donné au travers du Ségur, le gouvernement va nous les reprendre au centuple, au travers d'autres mesures qui vont être votées dans les mois à venir et au travers du prochain euh, plan euh, de financement euh, de la sécurité sociale. Et en faisant cela, le gouvernement, finalement, fin de ne pas savoir qu'introduire dans les urgences, le paiement à l'entrée alors que nous connaissons actuellement la deuxième vague du Covid-19, ce qui est complètement inique et révoltant, c'est nier qu'il y a une pénurie d'accès à la médecine de ville, à ces zones de non droit, sanitaire. Il n'y a pas de soins de proximité de moins en moins de soins de proximité dans nos banlieues mais aussi dans nos campagnes et en faisant cela finalement que fait le gouvernement eh bien il supprime ces euh, derniers lieux euh, de secours de sécurité il supprime ces derniers lieux de fraternité aussi pour les gens qui sont seuls qui sont isolés Ce sont souvent les populations les plus fragiles les plus démunies et qui ont le moins de moyens pour accéder à la santé et qui comme on l'a dit ne trouve plus parfois de solution de soins proches de chez eux donc en fait au lieu d'attaquer le problème à la racine c'est à dire redonner un dynamisme redonner des moyens aux services d'urgence réorganiser les choses on va encore rendre les populations les plus précaires encore plus défavorisés par rapport à cet accès aux soins. Privatiser les urgences, c'est aussi nier la paupérisation de la population française. On le sait bien, comme dans les autres pays industrialisés ces dernières années, nous vivons dans un état de crise économique larvée, avec des plans de licenciement successifs. La crise du Covid va euh, par ses effets économiques euh, entraîner euh, des vagues énormes de licenciements d'ici la fin de l'année, le début de l'année prochaine, et plonger euh, nombreux de nos concitoyens dans des situations dramatiques sur le plan euh, familial, personnel et social. Euh, et ces gens-là, finalement, qu'est-ce qu'on est en train de leur dire Mais enfin, vous avez des difficultés pour boucler vos fins de mois, mais vous pouvez quand même payer 18 euros pour aller aux urgences. Qu'est-ce que c'est 18 euros Ça ne vous rappelle pas une petite musique, cette affaire Quand on a supprimé les APL pour les étudiants, quand on sait que certains étudiants sont tellement dans la précarité qu'ils n'ont même pas les moyens de s'alimenter dignement, et que certains vivent dans des états de carence alimentaire, vitaminique, sociale, psychologique et qu'on va encore leur demander de prendre sur leur budget les 11 euros, les 10 euros d'APL qu'on leur a supprimés N'est-ce pas indigne dans un pays comme la France N'est-ce pas indigne de demander aux Français les plus pauvres de payer encore pour avoir été coupable d'aller aux urgences pour rien, soi-disant et puis, on sait bien, ce sont les mutuelles qui vont prendre en charge, n'est-ce pas Mais qui paye les mutuelles Les mutuelles vont augmenter Qui a le moyen de se payer des mutuelles On l'a vu avec la crise du Covid. Nombre de nos concitoyens n'ont plus de mutuelles en France. Et on a vu certains patients, victimes du Covid, liés à la mauvaise gestion de notre gouvernement, se retrouver en réanimation, survivre à l'épidémie et se voir encore envoyer une facture de 5000 000 euros pour leurs frais de réanimation. C'est ça la France de 2020 C'est ça l'égalité des chances face à la, aux problèmes de santé Et puis finalement faire payer les gens, qu'est-ce que ça veut dire C'est rendre coupable les gens d'aller aux urgences. C'est rendre coupable les pauvres finalement de ne pas avoir accès aux soins c'est finalement la double peine pour tous ces gens qui vivent dans la difficulté et puis qui n'ont que ce seul recours parfois, le soir. Et je pense aussi à tous ces gens seuls, ces femmes seules aussi, qui vivent avec leurs enfants, démunis parfois, ou parfois qui vivent sous la maltraitance de leurs conjoints. Où vont-ils aller Vont-ils encore aller aux urgences Vont-ils réfléchir avant d'aller trouver secours aux urgences Parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer... Euh, ce, ce jour euh, pour parfois sauver leur vie ce n'est plus possible on ne peut plus tolérer ça euh... et puis finalement que nous dit-on avec euh, cette stratégie que fait-on des plans de prévention pour lesquels on nous harcèle tous les ans, de, à juste titre, de mesures de santé publique qui nous sont témoignées au travers de différentes campagnes d'information Que fait-on des campagnes contre l'AVC Que fait-on des campagnes contre les maladies cardiovasculaires Que fait-on que vais-je vais faire moi dans mon propre service concernant certains patients à qui je dis euh, de venir aux urgences si jamais euh, ils ont des symptômes neurologiques Par exemple des enfants qui ont des dérivations euh, de liquide cérébrospinal, spinal on dit aux familles, bah, n'hésitez pas à venir aux urgences si votre enfant a des maux de tête ou des nausées ou des vomissements. Que vont-ils faire maintenant tous ces gens Vont-ils hésiter à venir quand ils vont avoir des fourmillements dans leurs mains alors que peut-être ils sont en train de développer un AVC, vont-ils ne pas venir aux urgences parce qu'ils vont avoir une douleur thoracique et puis finalement qu'ils vont se... essayer de se convaincre que c'est une douleur musculaire Les enfants que moi je suis en consultation, ne vont... leurs parents ne vont-ils pas les amener en leur disant mais « Peut-être tu n'as qu'une gastro mon petit, maman n'a pas les moyens de te payer un séjour aux urgences ?» Et ces gens-là vont-ils mourir chez eux Va-t-on Va jeter par la fenêtre, toutes ces campagnes de prévention pour lesquelles on se bat depuis des années pour améliorer la santé publique dans notre pays. Que nous dit ce gouvernement au travers de ça Que va-t-il se passer C'est simplement aggraver les inégalités sociales, c'est simplement aggraver l'accès aux soins, et c'est précariser, encore une fois, les plus précaires. Et puis, bien entendu, comme je le disais en introduction, cette façon de procéder est aussi une façon de nier euh, la privatisation en marche de notre système de santé. Par la privatisation des urgences, mettre le coin du paiement à l'hospitalisation aux urgences, c'est mettre en danger toute la prise en charge euh, de euh, l'hôpital public. Et ça, le gouvernement le sait bien. S'il arrive à faire accepter cette, euh, ce, ce, ce projet de loi, eh bien c'est la porte ouverte, et il le sait, à la privatisation euh, complète de notre, santé, de notre système de santé. Et M. Macron le sait parfaitement, et M. Véran aussi le sait parfaitement. Que le projet du gouvernement est de transformer nos services publics, hospitaliers, en ESPIC, c'est-à-dire des établissements de santé privés avec une mission d'intérêt collectif. Mais ne vous y l'aurez pas, pas, ce ne sont pas des hôpitaux publics ce sont des services qui seront financés par vos mutuelles et indirectement par vos mutuelles ce sera financé par les, les usagers, les malades, les patients, les familles de ces malades. Et en faisant cela, c'est aussi détruire euh, tout ce qui fait le système. Euh, de la sécurité sociale, qui est basée sur la solidarité nationale. Parce qu'en faisant payer complètement les soins par les patients, leurs familles, eh c'est aussi dégager de l'argent par la suppression des cotisations sociales des entreprises, réduction des cotisations sociales des entreprises, et dégager des bénéfices, encore une fois, et c'est toujours la même chose, dégager des bénéfices pour les actionnaires et la finance. Et oui, je crois bien Monsieur M. Macron n'a pas l'intention euh, d'abandonner l'hôpital pour la bonne et simple raison qu'il a besoin de l'hôpital pour créer ce système privé euh, d'hospitalisation. Donc, euh, moi j'espère au travers de cette courte vidéo de vous avoir sensibilisé sur cette situation qui est très grave. Je pense que ce, cette volonté euh, du gouvernement de privatiser euh, L'accès aux urgences est une atteinte très grave à notre système de santé euh, public. Et je pense qu'il est plus que l'heure de se mobiliser collectivement. Les soignants ne pourront pas le faire seuls. Les soignants sont dans la rue depuis euh, plus euh, d'un an maintenant. D'abord les services des urgences avec le collectif inter puis depuis septembre 2019, ça fait un an, le collectif inter-hôpitaux, nous sommes battus avec vous, mais souvent seul dans la rue, pour euh, défendre le système de santé publique, défendre le, sa qualité euh, de vie au travail, défendre la qualité des soins par l'augmentation du nombre de personnel, du nombre de vies, des moyens euh, qui sont alloués à l'hôpital, simplement pour pouvoir faire correctement notre métier et apporter des soins de qualité parce que c'est notre vocation. Et donc je pense que là, l'heure est grave euh, face à à cette nouvelle attaque de notre système de santé. J'espère que vous n'êtes pas abusé par ce discours gouvernemental qui tente à vous faire croire que le gouvernement est au chevet de l'hôpital. Ce n'est pas vrai. Le gouvernement n'est pas au chevet de l'hôpital. Je l'ai dit à plusieurs reprises, ces mesures qui ont été apportées par le studio ne sont que de l'enfumage pour vous faire croire qu'ils euh, ont compris. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris le degré d'épuisement de des personnels. Ils n'ont pas compris le degré de marasme de notre système hospitalier. Ils n'ont pas compris que les soignants sont en train de quitter petit à petit l'hôpital. N'oubliez pas qu'il y a un tiers des jeunes infirmières qui abandonnent leur carrière dans les cinq ans qui suivent leur nomination. Et ça, pour moi, c'est le symptôme le plus grave pour l'avenir de l'hôpital public. Ils n'ont rien compris non plus à la crise du Covid-19, puisqu'on voit que l'épidémie repart. On voit qu'il n'y a toujours pas de moyens qui ont été alloués aux réanimations. Comparé à des pays comme l'Allemagne, on a eu des taux de mortalité euh, qui ont été bien moindres que dans notre pays. Quasiment 20 000 morts de moins en Allemagne qu'en France. Et donc tout ça, ce, pas, ce sont des symptômes, en fait, du mal-être et de la difficulté de fonctionnement de notre hôpital public, qui, finalement, a été menée depuis 20 ans par les différents euh, gouvernements. Madame Bachelot, qui est maintenant ministre de la Culture, en a une part de ses responsabilités. Et ces gouvernements successifs, finalement, vont, sont en train de faire ce qu'ils ont fait avec d'autres euh, euh, institutions publiques, hein, comme France Télécom, la SNCF, qui sont petit à petit dépouillés de leurs moyens, de leur personnel, dégradation des services, pour finalement, euh, comme le dit le dicton, euh, si on veut tuer son chien, accusons-le d'avoir la rage, pour finalement tuer ce service public français qui fait la richesse de notre pays, qui fait la richesse de la solidarité nationale, qui fait que quand on, est, quand on tombe en bas de l'échelle, on sait maintenant aujourd'hui on le verra encore plus avec la crise économique qui s'annonce. On est bien content d'avoir des services publics hospitaliers parce que c'est du salaire direct, du salaire indirect pardon, qui, qui nous est alloué au travers de ces services publics. Et c'est un accès et une équité face à des situations de la vie, en particulier aux problèmes de santé. L'objectif du gouvernement, c'est de détruire l'ensemble de ces institutions. Et donc j'espère que vous serez nombreux, en tout cas pour l'hôpital public, à venir nous soutenir. Je vous rappelle que le 15 octobre, il y a un grand appel national. Il y aura des manifestations dans toutes les grandes villes de France. Il y aura des manifestations à Besançon, à Paris en particulier. Et nous allons dénoncer tout ça. Et nous allons continuer le combat. Parce que nous pensons que c'est un combat juste. Que l'accès aux soins touche le cœur de l'humanité. Et nous ne laisserons pas ce gouvernement détruire cela. Mais je vous remercie de votre attention. Bonne soirée.